Bonjour. Première vidéo sur l'utilisation du logiciel 3D que j'utilise pour dessiner mes réalisations. Alors ce logiciel, c'est le logiciel Inventor. Donc c'est un logiciel 3D de mécanique. Donc là, je lance et je vais vous montrer comment je l'utilise pour dessiner. Voilà, donc là on est sur la page de garde. Donc euh, lorsque vous avez lancé Inventor, vous avez la possibilité ici de dessiner une pièce en 3d de dessiner un ensemble en trois dimensions ou de faire un dessin 2d donc là moi j'utilise toujours je démarre toujours par faire la dessiner la première pièce donc je lance ici voilà. Alors, il met un peu de temps étant donné que j'ai un, un pc qui euh, n'est pas très puissant donc euh, là il va ouvrir mon environnement de travail Et pour qu'on puisse voir l'environnement de travail complet je vais supprimer la webcam donc je vais continuer cette vidéo je vais la continuer en voie off pour qu'on puisse voir entièrement l'environnement de travail pour voir les futures vidéos sur l'utilisation du logiciel n'oubliez pas de vous abonner donc pour démarrer un dessin on va ici on est dans le modèle 3d donc on va démarrer une esquisse lorsqu'on démarre une esquisse en deux dimensions vous avez ici le dièdre qui apparaît avec les différents plans donc il suffit de choisir le plan dans lequel on veut travailler moi je démarre toujours par le plan ici voilà donc là vous avez l'environnement de travail et vous avez ici toutes les fonctionnalités là on va commencer par la fonctionnalité la plus simple c'est-à-dire tracer une ligne. Lorsque je sélectionne la ligne, je peux dessiner une ligne en partant sur n'importe quel point. Donc je clique, clic droit, clic droit, je verrouille et j'ai dessiné ma ligne. Donc ma ligne reste toujours attachée. Tant que je n'appuie pas sur le bouton échappe, j'ai toujours la fonction ligne qui est validée. Donc je fais une deuxième ligne. Et je vais faire ici une troisième ligne. Voilà. Et maintenant, j'en fais une quatrième. Et je peux, sur la partie bleue, là, sélectionner, donc tracer, donner une dimension exacte. Donc là, je mets une ligne de 30 mm. Je valide. Et j'ai ma ligne de 30 mm avec ma cote. Je vais sur le zoom, zoom tout, je zoom tout. Et j'ai mon dessin complet. Donc là, je vais maintenant ici terminer ma figure. Et je peux pointer. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai fait le tout. Escape. Échappe. Et je suis sorti. Alors, si je veux déplacer cette cote-là pour voir, je fais... Je fais une mauvaise manip. Donc, voilà. clic gauche. Et je valide. Donc, j'ai la... La petite croix qui apparaît. Je clique gauche sur la souris et je déplace ma cote. Et je relâche. Et je valide. Voilà. Donc ça, c'est pour tracer des lignes. Alors, si je veux tracer une ligne en partant du milieu d'un autre segment, eh bien, je, mon petit curseur là qui est jaune, je me mets sur la ligne et lorsqu'il passe vert, c'est je suis sur la moitié. Voilà. donc là je vais volontairement mettre un angle voilà. j'échappe maintenant si je veux un angle précis entre cette ligne là et celle-ci je vais sur cote je fais la cote je demande la cote de là à là il va me donner un angle, cet angle là je peux le modifier je vais mettre 90 degrés et montrer. ce se met ici perpendiculaire à 90 degrés voilà, donc maintenant je vais supprimer ici mes côtes parce que pour que mon dessin soit plus visible. Voilà. Donc maintenant ben, je vais faire la même chose, on va faire quelques cercles. Donc cercle ici de centre. Alors, je vais prendre ici le centre, intersection des deux segments. Je vais mettre mon cercle, on va mettre 20 mm de diamètre. Voilà. Ensuite, je peux prendre ici la fonction cercle avec trois tangentes, donc je vais faire un cercle qui touche ici, qui vient tangenter ici, et qui vient tangenter ici, voilà, et ensuite j'ai une autre fonction, je vais prendre la fonction arc, Je peut faire un arc entre ce point là, ce point là, voilà. et ce point là par exemple, et cette droite On peut on a la possibilité de faire des rectangles hein. donc là c'est après à vous de regarder hein. pour, euh, les valeurs les unes après les autres hein. voilà donc ça c'est pour les, les la partie ici des fonctions dessin on peut rajouter du texte et on peut rajouter des points alors ça on le verra dans d'autres vidéos alors une fonction maintenant qui est très des fonctions très intéressantes, elles sont ici en fait voilà. fonction déplacer, ajuster, prolonger c'est des fonctions qu'on retrouve un peu dans tous les logiciels de, de dessin technique voilà, donc là maintenant dans un premier temps je vais enregistrer donc fichier, enregistrer sous alors je ne me suis pas occupé encore du projet alors là ils me disent impossible d'enregistrer car je suis en mode esquisse donc je suis obligé de quitter le mode esquisse voilà, donc là j'ai quitté le mode esquisse donc je vais aller dans Inventor et on va marquer, on va faire premier essai, donc première vidéo, on va marquer première vidéo voilà, voilà. et on va enregistrer, bon, pièce euh, essai essai 1 ah. et j'enregistre, voilà donc j'ai quitté le mode esquisse. Donc maintenant, pour quitte, une fois que j'ai quitté le mode esquisse, je peux maintenant donner une épaisseur à mon dessin. Donc je peux faire une, ce qu'on appelle une extrusion. Donc l'extrusion, je vais sélectionner la partie que je veux extruder. Et donc, moi je vais prendre ça, par exemple, le bon petit rectangle ici sur le côté et je vais lui dire qu'il a une épaisseur de 10 ou de 20 mm. Et je vais mettre ok, donc on voit ici l'extrusion est ici maintenant si je déroule l'extrusion je vais sur esquisse et je vois mon esquisse donc je clique sur l'esquisse, je suis revenu ici à mon esquisse D'accord sauf que sur mon esquisse je normalement voilà, je ne peux plus extruder je peux extruder une fois par esquisse donc, donc maintenant je vais quitter ici, terminer l'esquisse et je revois ma pièce ici. Alors, je vais supprimer l'extrusion. Supprimer l'extrusion. Clic droit de la souris. Alors, j'hésite parce que je travaille sur, un pavé, sur le pavé de mon ordinateur portable. Je n'ai pas de souris. Donc, c'est le clic droit. Donc, le clic droit. Et je vais supprimer l'extrusion. Alors, il me demande si je veux supprimer l'extrusion. Et si je veux supprimer l'esquisse également alors moi je veux la conserver l'esquisse donc je vais conserver l'esquisse et je vais uniquement supprimer l'extrusion. je vais mettre ok voilà donc ça c'est pour le dessin 3D alors on va faire euh, une petite application donc je vais quitter ce dessin je vais l'enregistrer et je vais le quitter voilà donc j'ai quitté mon dessin, mon premier dessin apparaît ici, et c'est numéro 1. Là on vient de terminer la première vidéo, donc on a vu quelques notions de base sur le logiciel Inventor. Donc pour la seconde vidéo, on va réaliser le plan en trois dimensions d'une roue industrielle. Donc là j'ai déjà dessiné le flasque. Et donc, on va voir comment, à partir de ce dessin en 3D et aux dimensions réelles, on passe sur le dessin 2D que l'on peut ensuite imprimer et exploiter à l'atelier en vue de sa fabrication. Voilà. Donc, pour voir ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Il va y avoir toute une série de vidéos sur l'utilisation du logiciel Inventor. Voilà. À bientôt.